La guerre d'agression que Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine vient renforcer la nécessité d'une Europe de la sécurité capable d'assurer la paix. Pour que les investissements en défense permettent réellement de construire sa défense européenne, nous devons absolument faire en sorte qu'il soit coordonné afin de combler le déficit capacitaire européen. Plus que jamais, les États membres doivent cesser les initiatives dispersées qui aggravent la fragmentation de nos ressources budgétaires au seul bénéfice de l'industrie de l'armement. Enfin, notre Europe de la paix doit s'investir politiquement et financièrement dans la maîtrise des armements pour le désarmement et la non-prolifération au niveau régional et mondial. La guerre qui frappe le peuple ukrainien doit mener les États membres à agir plus responsablement et à avancer vers une architecture de sécurité commune cohérente et stabilisatrice.